pour tes saints anges. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire, oh Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour l'armée angélique, ô Père, qui campe, oh Dieu. Merci, Père, pour ton peuple. Merci pour le royaume que tu nous as donné. C'est un royaume d'autorité. C'est un royaume de domination. C'est un royaume de domination, Père. C'est un royaume de domination, Père. C'est un royaume de domination. Père. nature, au oh Dieu, pour dominer sur les mers, pour dominer sur toutes les puissances, oh Dieu, merci parce que Jésus est présent. Jésus est présent. à chaque heure tant que tu donnes un chant Malgré la distance et autres, Seigneur, nous avons pris la décision d'être dans ta maison afin de te louer, afin de te rencontrer. Seigneur, tu as vu l'élan de nos cœurs, c'est la raison pour laquelle tu es venu présent pour honorer Seigneur de moi. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés de toi. Merci parce que tu répands dans nos vies un cœur d'adorateur. Un cœur d'un enfant qui vient devant son père tel qu'il est, sans cachotterie, sans masque quelconque, qui vient à découvert. Parce que c'est auprès de toi que la veuve est consolée. C'est auprès de toi que l'orphelin est consolé. C'est auprès de toi celui qui était faible reçoit la force. C'est auprès de toi que le pauvre devient riche. C'est auprès de toi que les yeux s'ouvrent. Et que le lendemain qui est obscur devienne éclairé. C'est si auprès de toi que nous recevons l'espérance. C'est si auprès de toi que nous recevons la joie. Amen. Nous recevons la vie et la vie en abondance, ô oh Père de gloire. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, l'Esprit de prophète, ô oh Dieu. Merci, parce que l'atmosphère qui est créée en ces lieux, c'est une atmosphère prophétique au oh Dieu, où chacun ce matin est le prophète de sa propre vie, chacun ce matin déclare des choses concernant sa vie, chacun ce matin prend l'audace de la foi pour déclarer les promesses de Dieu dans sa propre vie, dans sa maison et dans sa famille, ô oh Dieu et les anges dans le lieu très haut sont ouverts pour écouter au oh Dieu, le sang de nos voix inspirées par ta parole au oh Dieu, pour réaliser au-delà de ce que nous pouvons espérer, au-delà de ce que nous pouvons penser. Au-delà de ce que nous sentons et sentons, oh Dieu. Merci, Père éternel. Merci pour l'atmosphère de ta gloire. Dans une atmosphère comme celle-ci, oh Dieu, des miracles se promisent, oh Dieu. Dans une atmosphère comme celle-ci, oh Père, des délivrances et des oh Dieu. Dans une atmosphère comme celle-ci, oh Dieu, des guérisons sont Père, oh Dieu. Dans une atmosphère comme celle-ci, oh Dieu, des corrections, oh Père, oh Dieu. Dans une atmosphère comme celle-ci, oh ci au les chaînes sont brisées au Dieu, les chaînes sont brisées au oh Dieu. Oh Dieu, et les opprimés sont renvoyés libres. Dans une atmosphère comme celle-ci au oh les esprits sont libérés, les pensées sont libérées, les mots de tête quittent les corps, les corps sont guéris, les derniers sont bénis. Dans une atmosphère comme celle-ci, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles, les choses qui étaient lointaines s'approchent de nous. Les choses qui étaient cachées sont révélées au Dieu. Dans une atmosphère comme celle-ci, tout devient possible, Père. Tout devient possible, Père. Nous tendons les bras de la foi pour saisir les promesses. Nous tendons les bras de la foi pour saisir les promesses. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce qu'une nation s'élève, un peuple s'élève, un peuple qui est décidé en découvre avec le diable. Un peuple qui a pris la décision de marcher avec toi, de te suivre, de marcher avec toi, d'aller dans ta présence et de demeurer là où tu es. Merci Père pour le moment de l'annonce de ta parole au oh Dieu, que la même atmosphère qui est présente au oh Dieu continue tout le long de cette culte pendant l'annonce de la parole au oh Dieu et qu'elle soit intensifiée, qu'elle soit intensifiée, qu'elle soit intensifiée dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité contre le dévoreur de la parole, contre celui qui empêche que la parole soit prêchée dans son exactitude, dans sa liberté, dans sa plénitude, et que le cœur soit touché, que le cœur reçoive quelque chose. Nous nous lèvons contre les dévoreurs et nous le chassons dans le lieu aride au oh, nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur de gloire, merci Dieu tout-puissant, merci Seigneur de gloire. Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous encore dans la présence de notre Seigneur. Nous allons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 nous pouvons prendre le livre d'Exode, Exode chapitre 20, Exode chapitre 20. Nous allons prendre le livre d'Exode chapitre 20, de verset 1 à 17, Exode 21 à 17. La Bible nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude.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 Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous de retour euh, des vacances. Nous saluons le retour des, des vacanciers, amen. Nous espérons que c'était un temps de repos agréable, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'avoir chacun d'entre vous, chacun d'entre vous. Nous saluons le retour de nos petits-enfants aussi qui sont là. Je vois euh, nos, petits, nos petits qui sont là. Amen. Nous bénissons le Seigneur avant que nous puissions commencer à, à la prédication. Je bénis le Seigneur pour la, la présence d'une personne particulière au milieu de nous, spécialement à ce culte. Parce que euh, tout ce que l'on voit ici comme image, comme cette image-ci, depuis que l'Église est Église, tout ce que nous avons comme image... C'est cette personne-là qui la conçoit. Amen. Elle est de la famille, mais depuis qu'on a commencé, elle a, elle a pris cette, cet engagement-là de pouvoir nous aider dans l'affiche, dans les affichages et autres. Donc c'est notre sœur Amélie qui est là devant et qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Amen. Que, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es vraiment une merveilleuse bénédiction pour, pour l'Église. Amen. Voilà. Est-ce que tout va bien est-ce que tout le monde va bien? Amen. Formidable. Amen. Nous, moi aussi, je vais bien. Par la grâce du Seigneur, je vais bien. Alléluia. Alléluia. Dieu nous fait grâce, en tout cas. À partir de la semaine prochaine, nous reprenons nos activités habituelles. Nous étions encore petit à petit dans un temps de. de un peu de, de. voilà, un peu de repos. Non, nous reprenons progressivement les différentes activités et la semaine prochaine, ça sera encore de façon intensive. Euh, voilà, comme euh, nous l'avons commencé le, le dimanche passé, pour les personnes qui n'étaient pas euh, présentes euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, YouTube notamment, où le frère Hugues fait un merveilleux travail de tout mettre depuis le début, toutes nos... Prédications nos rencontres sont quasiment à 80 80 disponibles sur YouTube grâce au frère Hugues. Alléluia. Chacun a un don que le Seigneur lui a donné et mettez ces dons au service de l'Église. Tout à l'heure ce matin, depuis toute la semaine ici, j'arrivais plus à utiliser le projecteur J'ai tout fait, j'arrivais plus à utiliser. Je suis là le matin depuis à 7 7h20. « J'ai tout essayé, j'arrivais n'arrivais pas. » Il y a la sœur Natacha qui est venue, elle a tout essayé, elle n'arrivait pas. Et quand le frère Alexandre est venu, dans deux, trois mouvements, directement il a résolu le problème. Donc chacun a, a, a, a, a ses compétences et tout. Donc c'est pour ça que nous sommes une équipe et restons attachés les uns aux autres. Comme vous le savez, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu. Pendant que nous étions en déplacement, pendant les vacances, j'ai aussi travaillé pour l'église parce que les responsabilités l'obligent. obligent. Et le Seigneur m'a mis à cœur, m'avait mis à cœur de parler sur le royaume de Dieu quand je serai de retour. Et de là, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, j'en ai lu trois concernant le royaume des cieux pour un peu rafraîchir toutes les connaissances que nous avions concernant le royaume on a été euh, enseigné pendant deux ans à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles avec l'évêque Martin Mouchébele concernant le Royaume de Dieu. Donc, c'est des notions que nous savions euh, déjà par ces enseignements-là et de nous-mêmes aussi. Euh, J'ai fait mon travail de fin d'études. Lorsque je faisais euh, mes études de théologie, ça concernait le royaume de Dieu. J'ai étudié les paraboles du royaume, l'exégèse des paraboles du royaume, spécialement les paraboles dans Matthieu 13. Donc c'est une notion euh, que j'avais un peu de connaissance là-dessus et j'ai essayé de rafraîchir en lisant différents ouvrages également, parce que j'avais reçu l'injonction du Seigneur qu'en retournant, que je puisse parler du royaume de Dieu. Pour beaucoup, ça sera certainement euh, des, des remises à niveau, ou euh, pour d'autres, ça sera une confirmation des choses que nous connaissons déjà. Euh, tant mieux, pour d'autres, ça pourrait être de nouvelles choses, tant mieux. Mais le plus important, que chacun d'entre nous, et nous en tant qu'Église, nous puissions saisir ce que le Seigneur veut nous donner. Voyez-vous, euh, chaque euh, Église... À sa particularité. Chaque église a son histoire, chaque église a son niveau. Et Dieu, connaissant le niveau de chaque église, donne l'enseignement adapté à ce niveau-là. Voyez, Par exemple, au niveau de l'église de Dieu, nous sommes dans l'année de la restauration. C'est l'année de la restauration. Et chaque mois, notre surveillant national, l'évêque Jean Titea, donne une directive, une orientation. Lorsqu'il donne une directive, nous essayons de puiser dans ces directives-là pour cadrer euh, ces directives à notre niveau. Nous, nous sommes des bébés, nous venons de naître. Nous ne sommes pas au même niveau que des églises qui existent depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans. Donc la nourriture de 20 ans, 30 ans, par moments, ça peut nous sembler un peu bizarre, ça peut nous sembler un peu pas de notre niveau. C'est pour ça que le Seigneur, le sachant, il nous amène progressivement. Même si parmi nous, il y a, nous avons différents bagages, différentes expériences de la vie chrétienne, nous ne sommes pas convertis aujourd'hui, nous avons de longues expériences, mais comme nous nous sommes retrouvés ici, dans cette euh, église, dans cette euh, assemblée, qui vient de commencer, cette assemblée a un niveau, à un niveau. Et ce niveau-là, le Seigneur le sait. C'est pour ça, petit à petit, il nous donne des directives, il nous donne des orientations pour qu'ensemble, malgré nos différents bagages que nous avons les uns les autres, qu'ensemble nous puissions avoir un canevas commun et évoluer ensemble. C'est ce qui fait la force et l'unité de l'Église et qui permet aussi à l'Église de prospérer en tant que corps et en tant qu'individu aussi. Amen. Donc nous allons pendant un temps parler concernant le royaume de Dieu. Le texte de base concernant le royaume de Dieu, comme nous l'avons vu, c'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, la Bible dit, Matthieu chapitre 6, la Bible nous dit ceci, le verset 9 à 10, c'est le Seigneur qui dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ça, c'est le Seigneur qui donne l'injonction à ses disciples après qu'on qu lui ait demandé comment font-ils prier. Nous remarquons ceci dans la Bible lorsque Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur Jésus, a commencé son ministère, notamment dans Matthieu chapitre 3 au verset 2, Jean-Baptiste a commencé en disant répentez Répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Jean-Baptiste a commencé le ministère en prêchant sur le royaume de Dieu. Euh, dès l'après, je vais marquer une nuance. C'est une nuance qui est simple. Vous verrez, dans d'autres versions, on parle du royaume des cieux. Dans d'autres, on parle du royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, on trouve ça fréquemment dans le livre de Matthieu. Pourquoi parce que Matthieu le livre, l'évangile de Matthieu, s'adressait plus au peuple juif. Et le peuple juif, c'est un peuple qui respecte énormément le nom de Dieu. A telle enseigne que dans l'Ancien Testament, lorsque les massorètes, les écrivains qui rétranscrivaient ré la parole de Dieu, la parole orale qui le mettait en écrit, à chaque fois qu'ils arrivaient pour écrire le nom de Dieu, ils devaient sortir de la pièce, aller dans, dans, dans, aller faire des ablutions. Ils allaient se laver les mains sept fois et ils revenaient, ils écrivaient le nom de Dieu parce que le nom de Dieu est tellement saint. Et Matthieu s'adressant au peuple juif pour respecter cette tradition-là, il a plutôt utilisé le royaume des cieux plutôt que le royaume de Dieu. Mais c'est la même chose. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pour l'instant, se trouve dans les cieux. « Il est en chacun d'entre nous, chaque croyant, le royaume de Dieu vit en lui, mais sur la terre il n'est pas encore établi. » C'est pour ça que le Seigneur a dit, « Lorsque vous priez, demandez à ce que ce royaume-là puisse venir. » Jean-Baptiste a prêché le royaume de Dieu dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Le Seigneur également lui-même, lorsqu'il a commencé le ministère, il a répété également la même phrase, répondez Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Nous voyons cela dans Marc chapitre 1er, verset 25, dans Luc 4, verset 43. Regardez ceci. Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus ont dit, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ils n'ont pas dit car le royaume de Dieu est établi, mais ils ont dit que le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire qu'on a amorcé le royaume de Dieu. Il n'est pas encore totalement établi, totalement visible. Mais il y a maintenant des signes de ce royaume qui commencent à se manifester. De lors même, vous verrez, lorsque le Seigneur Jésus a commencé à prêcher des miracles, on lui a, on, Jean Baptiste a envoyé des discours pour dire Est-ce que c'est lui dont nous devions attendre et tout Jésus a dit Allez dire Jean, à Jean Baptiste que les aveugles recouvrent la vue, que les muets parlent, que les sourds entendent. Jésus a montré euh, à Jean Baptiste les signes du royaume de Dieu. Pour dire que comme ces signes-là sont en train de se manifester, ça veut dire que le royaume de Dieu s'est approché des hommes. Dès lors, on ne peut parler du royaume de Dieu sans qu'il y ait les signes du royaume de Dieu. On ne peut parler du royaume de Dieu sans qu'il y ait la démonstration des caractéristiques de ce royaume. Et dans ce royaume, si le Seigneur, en voyant un malade, un paralytique le guérir et tout, dans ce royaume, il nous fait comprendre qu'il n'y a pas de maladie. Dans ce royaume, il n'y a pas de procédés. Dans ce royaume, il n'y a pas de gens qui sont liés. Dans ce royaume, il y a des fils de Dieu qui sont remplis de la présence de Dieu, qui marchent librement et qui sont en bonne santé. » Le Seigneur Jésus montrait ce qu'était le royaume, montrait comment sont les sujets du royaume. C'est pour ça qu'il opérait des miracles, il manifestait le ciel sur la terre. Parce qu'il a dit, lorsque vous priez, demandez que le, cieux, le royaume s'établisse sur la terre et que la volonté de Dieu se fasse. Il était simplement un couloir, un canal pour montrer aux hommes, voici comment sera le royaume. Quand il sera installé sur la terre, voici comment il le sera. Voyez-vous, euh, j'ai fait uh, du marketing. En marketing, on parle de produits d'appel. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Le produit d'appel, c'est un produit qui permet d'attirer simplement, d'attirer des gens. Et quand les gens viennent, maintenant, vous pouvez leur vendre du costaud. Mais il faut les attirer par rapport à ce qu'ils ont le plus besoin. Et le fait d'opérer des miracles, c'était une manière aussi d'attirer les gens dans le royaume. Voyez-vous, lorsque Dieu vient à nous, Dieu pour nous attirer à lui, il prend soin de nos problèmes. Dieu résout nos problèmes, Dieu nous guérit, Dieu nous délivre, Dieu rencontre nos besoins, Dieu libère nos âmes pour que nous puissions manifester de l'intérêt et avoir le désir de venir à Lui. Le désir de venir à Lui. Il y a une stratégie qu'on utilise en publicité essentiellement, c'est une vieille stratégie mais qui marche toujours, on appelle ça la stratégie AIDA. Ça veut dire « Attention, intérêt, désir et action ». L'attention, il faut chercher un moyen de pouvoir attirer le regard de gens. Imaginez le, le, le, le paralytique qui était sur la porte appelée la belle, la porte du temple. Il était là depuis année après année, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres L'apôtre Pierre, et Jean se sont retrouvés devant le paralytique. Ils le regardent et disent, voilà, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique levé, il a marché. Maintenant, imaginez, si depuis tout ce temps-là, on traitait ces gars-là des menteurs et tout. Tout le monde connaissait le paralytique. En le voyant debout, qu'est-ce qu'ils vont dire Réellement, ces gens ont quelque chose de Dieu ils ont le royaume de Dieu en eux, ils ont la puissance de Dieu. Ça attire l'attention sur les disciples. Et les miracles que le Seigneur Jésus est en train d'opérer, ça attirait l'attention sur lui pour montrer aux hommes qu'il est le Messie. Lorsque l'attention est attirée sur une personne ou sur une chose, on commence à manifester de l'intérêt. De l'intérêt par rapport à cela, de l'intérêt par rapport au royaume, de l'intérêt par rapport aux serviteurs du royaume, de l'intérêt par rapport à Christ. Et lorsque l'intérêt est suscité, ça va amener le désir. Nous allons commencer à désirer ce royaume. Et dans ces enseignements que nous allons voir, non seulement l'intérêt sera présent et il est présent, mais aussi nous aurons de plus en plus le désir, le désir qui va nous pousser à nous préparer à entrer dans ce royaume ou à le voir s'incarner sur la terre. C'est le dernier acte qu'on appelle l'action. Nous allons agir par conséquent, nous allons faire les choses par conséquent, nous allons nous garder par conséquent parce que nous avons goûté les prémices de ce royaume et nous avons conclu que ce royaume-là est bon, que Dieu est bon. Que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, dès lors, nous avons tout intérêt, dès lors, nous avons tout, euh, tout l'engouement pour aller dans ce royaume, pour accéder dans ce royaume et pour le réclamer sur la terre. Imaginez, j'étais en train de regarder, je ne le critique pas, mais ça m'a semblé, euh, euh, semblé troublant, je ne le critique pas. Et ça traduit simplement l'état d'esprit. L'état d'esprit de, de, de nos frères et sœurs de foi qui sont, qui sont en Afrique. Je regardais un homme de Dieu qui était en train de prêcher euh, dans une église et il était traduit. Et quand l'homme de Dieu prêchait, à un moment donné, il a reçu une parole de connaissance concernant le traducteur. Il se tourne vers le traducteur pour lui déclarer la parole de connaissance. En somme, cette parole-là disait que voilà Dieu allait envoyer ce serviteur, aller vivre aux États-Unis. Parce que l'homme de Dieu le voyait aux États-Unis, il entendait visa, visa, visa, il le voyait aux États-Unis avec les enfants. Directement, le, prédicat, le, le le traducteur a arrêté la traduction, frappé par, par la puissance de cette prophétie, il s'est ingénué, il a commencé à pleurer, à crier, à, à, à, à, à, à, à prier également. Voyez-vous, parce que. On lui a donné la promesse, Dieu lui a donné la promesse que tu vas te retrouver aux États-Unis. Il voit les États-Unis, il est émerveillé par les États-Unis parce que pour lui, il ne voit que le bien des États-Unis. Il en est le même du royaume de Dieu. Dieu nous donne un royaume par excellence. Dieu nous met à notre disposition un royaume par excellence qui est élevé au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de tous les pays existants, au-dessus de tous les états qui existent. À combien de plus forte raison lorsqu'on te dit le royaume s'est approché de toi, lorsqu'on te donne ce royaume, comment tu ne pourrais pas soupirer à ce royaume comme ce traducteur qui soupire aller aux États-Unis? Voyez-vous? connaître le royaume. Jésus a prêché le royaume. Et il a envoyé également les douze aller dans le monde pour prêcher également le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 2. Même l'apôtre Paul, même le grand apôtre Paul a également prêché le royaume de Dieu. Paul a prêché le royaume de Dieu. Si nous prenons Acte chapitre 19, verset 8, Acte 19, verset 8, Acte 19, verset 8, la Bible dit dans Acte 19, verset 8, je vais euh, le lire pour nous, Acte 19, verset 8, la Bible dit ceci de la part de l'apôtre Paul. Ensuite, Paul entrant dans la synagogue où il parla avec assurance pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu, de ce qui concerne le royaume le royaume le royaume de Dieu. Voyez-vous, même l'apôtre Paul a prêché le royaume de Dieu. Et on nous dit qu'il s'efforça de persuader ceux qui le coûtaient de pouvoir quoi De pouvoir désirer ce royaume, de pouvoir aspirer à ce royaume. Si nous prenons, euh, nous retournons toujours dans le livre des hein, actes des apôtres, nous prenons le verset 20, le, verset, euh, le chapitre 20 plutôt, et le verset 25. Acte 20, 25, toujours l'apôtre Paul. Acte 20, 25, toujours l'apôtre Paul. Il nous a dit ceci que euh, maintenant, je suis bien moi que vous ne recevez plus. Vous tous parmi lesquels je suis passé en proclamant le royaume de Dieu, en proclamant le règne. Nous prenons acte chapitre 28, verset 23, acte 28, verset 23 également, acte 28, 23, la Bible dit, concernant toujours l'apôtre Paul, la Bible dit, « Ils lui fixèrent un jour et revinrent le trouver en plus grand nombre dans son logis. Dans son exposé, ils rendaient témoignage du royaume de Dieu et s'efforcer par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus et cela depuis le matin jusqu'au soir de tout ce dont nous voyons ici Jean Baptiste a prêché le royaume parce qu'envoyé par le Père pour le faire le Seigneur Jésus a prêché le royaume parce que le Père l'a envoyé également pour prêcher le royaume et aller à la croix les douze ont prêché le royaume de Dieu, parce qu'envoyé par le Seigneur Jésus, « Allez, prêchez le royaume, faites des disciples !» L'apôtre Paul, envoyé également par le Seigneur Jésus, a été prêché aussi le même royaume de Dieu. Le, on ne prêche pas le royaume de Dieu de soi-même. Il faut être envoyé par le Seigneur pour prêcher le royaume de Dieu. Pourquoi Parce que lorsqu'on est envoyé pour prêcher le royaume de Dieu, on est envoyé en tant que représentant de ce royaume. Et dès lors, on est investi du pouvoir de délégation et du pouvoir de représentation. Lorsque le Seigneur t'envoie pour prêcher le royaume, il te donne le pouvoir de représentation et le pouvoir de délégation. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Son autorité à lui, Jésus, t'est délègue. Il te donne son autorité, il te donne son pouvoir. Il fait de toi son émissaire, parce que tu le représentes. Tu dois représenter le caractère de ce royaume. Tu dois représenter les signes de ce royaume. Tu dois représenter la puissance de ce royaume. C'est la raison pour laquelle, lorsque les douze allaient, lorsqu'ils prêchaient le royaume, les signes de ce royaume se manifestaient. Si nous prenons Luc chapitre 9, et même lui-même le Seigneur Jésus. Luc chapitre 9. À partir du premier verset, Luc 9, premier verset, la Bible dit, Luc 9, au premier verset, la Bible dit Il appela le douze et leur donna puissance et autorité sur tous les démons pour guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Voyez, il envoie les disciples pour proclamer le royaume de Dieu. Il leur donne également l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de délégation et de représentation. Comment En manifestant la puissance de Dieu, en manifestant les guérisons et les miracles. On ne peut parler du royaume lorsqu'on est mandaté envoyé sans qu'il y ait la manifestation de l'autorité, la manifestation du pouvoir du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que comme Dieu nous a donné le mandat de pouvoir prêcher le royaume, nous attendons à lui pour que les signes de ce royaume puissent se manifester. Se manifester dans nos vies, se manifester dans l'église, se manifester dans la vie de chaque personne qui se connecte à ce message durant le temps où nous allons devoir le faire, même bien après. Chasser les démons, guérir toutes les maladies guérir toutes les maladies. Deuxième notion importante, si on a envoyé les disciples, les douze, Paul, le Seigneur Jésus lui-même, a prêché le royaume, Jean Baptiste a prêché le royaume, si nous regardons dans les paraboles du royaume, dans Matthieu chapitre 13 par exemple, Jésus parlait du royaume en termes de paraboles, des vérités qui sont cachées, en termes de paraboles, et donc, il nous dit même maintenant que cherchez premièrement le royaume des cieux par la bouche de l'apôtre Paul et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez le royaume des cieux. Ça veut dire que non seulement le royaume de Dieu est prêché par les envoyés, mais deuxièmement aussi, le royaume de Dieu se cherche. Parce qu'il est caché, parce qu'il est invisible, parce qu'il est céleste, on ne le voit pas. Il faut le chercher. Préparer à rechercher ce royaume, même pas à rechercher, à chercher, parce qu'on ne recherche que ce qu'on avait avant. Il faut le chercher, ça veut dire qu'il y a un effort de la part de chaque auditeur de pouvoir s'accaparer de ce royaume, de pouvoir chercher à comprendre ce royaume, de pouvoir aussi y entrer dans ce royaume pour expérimenter les bénéfices. Troisième vérité importante, le royaume de Dieu est céleste, il est caché, il est invisible. Dans le cœur du croyant qui accepte le Seigneur Jésus, qui le reçoit comme son Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu est en lui. On ne le voit pas, mais il est réellement en lui, il existe. Il y a des gens qui peuvent dire, mais le royaume de Dieu, vous dites que le royaume de Dieu existe, mais on ne le voit pas. Puisqu'on ne le voit pas, on en conclut qu'il n'existe pas. Voyez-vous moi, je n'ai jamais été au Japon. Je n'ai jamais été au Japon. J'aspire un jour à aller au Japon, mais pour l'instant, je n'ai jamais été au Japon. Est-ce parce que je n'ai pas été au Japon, que je n'ai pas encore vu le Japon, que je vais conclure que le Japon n'existe pas, loin de là Qu'est-ce qui me garantit, me fait comprendre que le, le, le Japon existe C'est parce que, de un, je vois un peuple de japonais, je le vois ici. Alléluia des personnes qui peuvent dire « Le royaume de cieux est invisible, on ne le voit pas. » Mais son peuple est là. Nous, nous sommes le peuple du royaume. Lorsqu'on voit la manière dont nous sommes, les œuvres, nos vies, nos caractères, l'amour, tout ce que nous donnons aux autres comme présence de son royaume, nous sommes les citoyens de son royaume. Comme les Japonais existent, les fils du royaume aussi sont sur la terre. C'est vous et moi. Je n'ai jamais été au Japon. Dira le Japon n'existe pas. Je vois les Japonais ici en Belgique. Je les vois partout, je vois des Japonais, le peuple là. Je vois également les images, on vient de passer les Jeux Olympiques de Tokyo, on a vu ça, les Jeux Olympiques au Japon. Je vois les images, et nous également, Dieu nous fait voir les images de son royaume, il nous donne de fois des rêves, il nous donne de fois des visions, il nous donne de fois des extases, pour qu'il puisse nous montrer que ce royaume là existe réellement. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas des affabulations. Ce royaume-là existe. On me dira que le Japon n'existe pas, certes, parce que je n'ai pas été au Japon. Mais lorsque j'entends les informations... On me parle qu'il y a eu telle catastrophe au Japon, il y a eu tel ceci au Japon, on me parle qu'il y a eu un roi Hirohito. C'est la même façon aussi. Nous avons un livre qui nous parle du royaume. La Bible nous parle du royaume. Il nous donne de l'information concernant le royaume, concernant ce qui se passe dans ce royaume, concernant l'avenir de ce royaume et son incarnation sur la terre. Ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que cela n'existe pas. Le royaume de Dieu est réel, il existe, il est bien physique, mais pas encore sur la terre, il existe dans les cieux. Et nous verrons dimanche prochain le, le royaume de Dieu dans les cieux, on verra ça le dimanche prochain. C'était juste mon introduction pour aujourd'hui. Maintenant, pour aujourd'hui essentiellement, nous allons commencer au chapitre premier. Dans le chapitre premier, nous allons commencer à voir les composantes du royaume de Dieu les composants du royaume de Dieu. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là, les composantes du royaume de Dieu. Pour rappel, la fois passée, nous avons dit que lorsque l'on parle d'un royaume, on parle d'un royaume, cela implique quatre choses. Lorsqu'on parle d'un royaume, cela implique quatre choses. Cela implique l'existence d'un roi, Ça implique l'existence d'un domaine, d'un territoire, ça implique l'existence de sujet, le peuple de son royaume, et ça implique également des lois, des lois qui établissent les règles de fonctionnement du royaume. Le roi, le domaine, les sujets et les lois. Ce sont les quatre composantes d'un royaume. Et par la grâce du Seigneur, nous allons commencer à voir cela de façon individuelle au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous allons voir la première composante, le roi. Le Dieu que nous servons, il est roi. Dieu est roi. La définition du roi que je trouvais dans le Larousse, on nous dit que c'est un chef d'État qui est investi de la souveraineté. Un chef d'État investi de la souveraineté. Dieu, notre Père, est roi. Mais il n'est pas roi comme tous les rois du monde. Puisqu'il est aux cieux, il est créateur, rappel de ce que nous avons vu la semaine passée, il est au-dessus de tous les rois de la terre. Il est au-dessus de tous les rois de la terre et il est aussi au-dessus de tous les rois des royaumes invisibles parce qu'il n'y a pas que le royaume de Dieu. Il y a aussi notre ennemi Satan qui a son royaume aussi, le royaume des ténèbres. Mais notre Dieu est au-dessus de son royaume aussi, parce qu'il a créé cet être-là qui est devenu Satan, il a créé les anges qui sont devenus des démons, Dès lors, en vertu du droit de la création, il a créé aussi l'homme, en vertu du droit de la création, Dieu est le roi sur tous les rois existants, physiques et invisibles, Dieu est le roi, il est souverain. Le psaume chapitre 89, verset 28, Psaume 89, verset 28. Psaume 89, verset 28, la Bible nous dit ceci. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus haut placé des rois de la terre. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus haut placé de rois de la terre. Dieu, non seulement, il est au-dessus de tous les rois, mais lui-même aussi, il dit de lui-même qu'il est roi. Il fait la publicité de lui-même en disant que je suis roi. Si nous prenons 1 Samuel chapitre 8, verset 7. 1 Samuel 8, verset 7. 1 Samuel 8, verset 7. La Bible dit ceci. 1 Samuel 8, verset 7. Le Seigneur dit à Samuel, écoute, le peuple en tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Dieu affirme qu'il est roi. Nous prenons le verset, le verset, le chapitre 12, le chapitre 12, toujours de 1 Samuel, le verset 12 nous dit. Puis voyons que Nahash roi des Ammonites arrivait sur vous. Vous m'avez dit non. Il faut pas. Il faut qu'un roi règne sur nous, alors que c'est le Seigneur votre Dieu qui est votre roi. Dieu dit de lui-même qu'il est roi. Et son serviteur Samuel et tous les autres serviteurs également, affirment que Dieu est roi. Non seulement Dieu est roi, le psaume 24, verset 8, le psaume 24, verset 8 nous dit également qu'il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Psaume 24, verset 8, Somme 24, verset 8, « Il est le roi de gloire. » Somme 24, verset 8, la Bible dit, « Qui est ce roi de gloire ?» Le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros de la guerre. Il est le roi de gloire. Pourquoi il est le roi de gloire Il est par sa force et il est par sa puissance. Pour dire que le roi de gloire qui est notre Dieu, c'est le roi qui est fort et il est puissant. Il n'est pas faible, il est fort, et il est puissant. Il est fort plus que tous les rois, visibles et invisibles. Il est puissant plus que tous les rois, visibles et invisibles. Il est le tout puissant, on l'appelle ainsi. Amen. Sophonie chapitre 3, verset 15. Sophonie 3, 15. Sophonie chapitre 3, verset 15. Je vais le lire parce que ça, c'est le livre que nous ne pas pourrons pas régulièrement. Sophonie. Sophonie. Il y en a même qui fuient le livre de Sophonie. Quand tu auras ton premier enfant, nomme-les Sophonie. Alléluia. Alléluia. Le verset 15 nous dit, le Seigneur a écarté de toi le jugement. Il a détourné ton ennemi, le roi d'Israël. Le Seigneur est, ton, est en ton sang. Il nous dit également qu'il est le roi d'Israël. Non seulement il est le roi d'Israël, mais il est également le roi des nations. Il est le roi d'Israël et il est le roi des nations. Jérémie 10, verset 7 nous dit, Qui ne te craindrait, roi des nations Cela t'est dû, car parmi tous les sages, des nations. Et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Notre Dieu, notre Père va, il est non seulement le roi d'Israël, mais il est le roi des nations. Voyez, la notion de la royauté de Dieu sur Israël et les nations, c'est une, nation, une notion qui peut apparaître de fois comme une aberration. Comment Dieu qui est roi sur un peuple physique, mais nous voyons un peuple idolâtre rempli d'idoles, bâtissant même des temples dédiés aux idoles. Mais Dieu dit qu'il est le roi. Comment il peut prétendre être le roi des nations, alors que ces nations là le tournent à dos Dieu est le roi en vertu de la création. Ça veut dire que quand tu le rejettes ou que tu, tu l'acceptes, cela ne change pas en ce qu'il est, il est roi. Ça veut dire, entre autres, que le monde le veut ou ne le veut pas. Le royaume de Dieu finira par s'incarner parce que Dieu a prophétisé qu'il est le roi d'Israël et il est le roi des nations. Un jour, dans l'Apocalypse 21, toutes les nations de la terre viendront à lui et nous donneront honneur et gloire. Dieu anticipe. Il a dit que je suis le roi d'Israël et des nations. Il est le roi. Daniel chapitre 4 verset 37, Daniel 4 verset 37, Daniel 4 verset 37, la Bible dit, Daniel 4 37, la Bible dit ceci, concernant toujours notre Dieu, il dit, Daniel 4 37, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Daniel 4 37. Vous, vous l'avez Ok. Moi, dans ma version, c'est le à 34. Ah oui, j'avais utilisé une autre Bible. Est-ce que quelqu'un peut me le lire Quelqu'un peut me le lire Daniel 4, 37. Qu'est-ce que la Bible dit Daniel 4, 37. Sinon, je vais prendre, lui, euh, ses Oui. je loue, je glorifie le roi des cieux, toutes les sont et les voies justes, et abaisser ceux qui marchent avec Il dit, le roi loue. Le roi des cieux, le roi des cieux, qui peut abaisser. Ça veut dire que Dieu, notre Dieu, est le roi des cieux, comme je ne cesse de le dire. Mais le plus grand roi qui était Nabuchodonosor à ce moment-là, il a reconnu qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu qui est plus haut. Il y a un Dieu qui est roi et il est le roi des cieux. Et il en sera ainsi sur toute la terre, sur toute la terre. Non seulement c'est un roi d'Israël et des nations, c'est le roi des cieux, mais on nous dit également de lui, si nous prenons Malachie chapitre premier, Malachie chapitre premier, Malachie chapitre premier, Malachie 1, verset 12 à 14, la Bible dit. Mais vous, vous me profanez en disant La table du Seigneur est souillée, et la nourriture qu'elle rapporte est méprisable. Vous dites Quelle fatigue vous faites fille de moi, dit le Seigneur des armées. Cependant, vous amenez ce qui est le produit d'une spoliation, ce qui est boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous m'amenez. Vais-je l'agréer de votre main, dit le Seigneur. Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mal et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu dit de lui-même qu'il est un grand roi. Il est un grand roi. Il n'est pas un petit, il n'est pas un grand roi. Quelqu'un en lisant ça pourrait dire non c'est quand même de l'orgueil. Non. L'orgueil, c'est de ne pas reconnaître ce que tu es. C'est de prétendre être ce que tu n'es pas. Amen. Mais ici, Dieu dit ce qu'il est. Il est un grand roi. Parce que c'est lui le créateur de tout. C'est lui le créateur de tout et qui plus est, il est aux cieux. Il dit de lui qu'il est un grand roi. Donc le Notre Dieu, notre Père, c'est un grand roi. C'est un grand roi. Ça veut dire que comme il dit qu'il est grand roi, il va nous montrer également qu'il est grand roi. Alléluia C'est pour ça qu'il soumet les autorités. Lorsque un de ses enfants, une de ses créatures, est tourmenté par qui que ce soit, par une puissance hostile, il envoie sa puissance pour le délivrer, pour montrer qu'il est un grand roi. Voyez, c'est pour ça même que lorsqu'on procède à la délivrance, les gens tombent. En fait, ce n'est pas l'homme qui tombe, c'est la puissance qui tombe. Alléluia! Et la puissance qui te contrôle, puisque ça tombe, ça te pousse à l'arrière. Alléluia! Parce que Dieu est en moi. voyez, lorsqu'on a amené l'arche de l'éternel dans le temple de Dagon chez les Philistins, on a. On a amené l'arche dans le temple de Dagon chez les Philistins. Dieu est entré dans un terrain hostile. Lorsqu'on nous prend l'arche là, Dagon voit l'arche, on revient le lendemain, on voit la tête de Dagon par terre. Parce que Dieu montre que je suis le grand roi. Même dans ton propre temple, même dans ta propre maison, lorsque je me présente, tu dois t'incliner devant moi. Tu dois t'incliner devant moi. Parce qu'il est le grand roi. C'est pour ça il a dit. Que je vis en vous moi qui suis le grand roi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions sur toute la puissance de ami, et rien ne pourra vous nuire parce que le grand roi vit en toi alléluia nous allons prendre maintenant nous allons nous attarder sur un texte merveilleux de 1 Timothée chapitre 1 verset 17 1 Timothée 1 17 1 Timothée 1, 17. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est un merveilleux apôtre. L'apôtre Paul qui parle. 1 Timothée 1, 17, la Bible dit, Au roi de tous les temps, impérissable invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. Au roi de tous les temps, impérissable invisible, seul Dieu, honneur et gloire. A tout jamais. Amen. Amen. Le Saint-Esprit parle au travers de la bouche de l'apôtre Paul pour déclarer un certain nombre de vérités, pour décrire qui est le roi des cieux dont nous parlons. La première notion que l'apôtre Paul évoque dans ce texte, c'est la notion de l'éternité. La notion de l'éternité au oh roi du siècles. La notion de l'éternité renvoie au temps et signifie ce qu'il n'y a ni commencement ni fin ni commencement, ni fin ni commencement, ni fin lorsque nous étudions dans le grec ancien la notion du temps lorsqu'on parle du temps dans le grec ancien et même dans la Bible la Bible utilise trois mots trois mots pour parler du temps trois mots principaux pour parler du temps le premier temps que la bible utilise c'est le temps qu'on appelle Kairos le temps qu'on appelle Kairos le temps Kairos c'est un temps métaphysique c'est le point de basculement décisif avec une notion de ce qui était avant et de ce qui vient après ou quelque chose de spécial qui arrive par exemple tu t'es déjà senti, tu sens au-dedans de toi que c'est le bon moment pour agir. Rien ne te dit que voilà, c'est le bon moment. Tout ce qui se présente à toi semble être contraire. Mais au-dedans de toi, tu sens que c'est le bon moment de pouvoir agir. C'est là, c'est l'expression de la sensation. Tu sens que c'est le bon moment. Tu ne peux pas... Compter ça, tu ne peux pas dénombrer ça, mais tu sens dans le, la profondeur de ton être intérieur. Tu sens que ici, c'est le moment pour moi de pouvoir euh, opérer. Le temps Kairos, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas, on ne peut pas le compter. Il est immatériel, mais on le ressent. C'est une autre dimension de, du temps physique qui crée de la profondeur dans l'instant. Tu sens que ça, c'est le moment. Et le temps Kairos fonctionne souvent avec l'intuition. Tu sens dedans de toi que non, c'est le moment que je puisse m'élever. C'est le moment que je puisse entreprendre quelque chose. On te dira, mais non, les circonstances sont contraires. Mais tu sens que c'est le moment que je puisse entreprendre. De fois, Dieu ne te dit rien. Le Saint-Esprit ne te parle pas, il ne te dit rien. Mais tu sens dedans de toi, c'est le moment que je puisse agir. Pourquoi ce moment C'est le moment que je puisse agir. C'est le temps qu'on appelle Kairos. Il n'est pas chronométré. C'est un temps métaphysique. Ça veut dire que c'est au-dessus de nos sens au-dessus de, de ce que tu peux entendre, au-dessus de ce que tu peux voir, au-dessus du toucher, au-dessus de l'odorat, au-dessus du goûter, au-dessus de nos cinq sens. C'est quelque chose dit matériel. Et lorsqu'on parle du temps Kairos, on parle même de, de ce qu'on appelle la saison. Tu sens que c'est ta saison de miracles tu sens que c'est ta saison de, du mariage, c'est ta saison d'une bénédiction spéciale. On te dira, mais les éléments sont communs, tu diras, je sens au-dedans au de moi que c'est le moment où je veux vivre l'intervention divine, c'est le moment où Dieu va agir dans ma situation, c'est le moment choisi par Dieu, c'est le moment fixé et défini par le Seigneur. je le sens au-dedans de moi. C'est le temps du basculement, où tu sens que tu es dans un carrefour de ta vie, où les choses, si tu ne prends pas la bonne décision, tu pourras être désorienté. Mais tu sens que ce moment-ci, je ne peux pas le louper parce que c'est le moment, c'est le moment tout de d'un bonheur. C'est le temps kairos. C'est le temps kairos. Si vous prenez par exemple dans Marc chapitre 1 verset 15, Marc 1, 15, la Bible dit, ça c'est le Seigneur qui dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le terme temps ici qui est utilisé par le Seigneur Jésus, c'est le terme carrosse. Pour dire maintenant c'est la saison. C'est la saison où le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est la meilleure saison. Personne ne pouvait dire à quel moment ce royaume-là pouvait arriver. Il y avait des signes précurseurs ou annonciateurs, mais personne ne pouvait dire exactement à quel moment. Mais si le Seigneur dit que le royaume de Dieu est accompli, le kairos de Dieu est accompli, la saison de Dieu est accomplie, la saison où l'intervention divine par rapport à la misère des hommes s'est accomplie. Le kairos, le kairos. La deuxième notion du temps en grec, c'est le temps qu'on appelle chronos. Le temps chronos. Le temps chronos. Dans la mythologie grecque, chez les grecs, chronos était un dieu qui représentait la personnification du temps, et notamment de 12 heures du jour ou de la nuit. Le temps chronos, c'est celui que nous connaissons tous. C'est le temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, présent, futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, telles que la minute telles que l'heure si je prends une montre, je dis il est maintenant 11h08 ça c'est le temps chronos on peut le mesurer, c'est le temps chronos on peut dire aujourd'hui nous sommes le 15 août 2021 c'est mesurable, c'est le temps chronos on dit l'année on dit le jour, on dit la semaine c'est le temps chronos et ce temps chronos cette chronologie du temps, c'est l'homme qui est intervenu pour pouvoir paramétrer le temps, pour pouvoir mesurer le temps. Et l'homme qui est intervenu ici, on nous dit que c'est les grecs. Lorsqu'ils ont fixé le temps chronos, ils se sont référés à une divinité qu'ils adoraient, divinité appelée chronos, qui était le maître du temps, pour fixer le temps que nous avons ici. Le temps chronos, c'est aussi grâce à ça qu'on a paramétré les années nous avons, 12 années dans, nous avons 12 mois dans l'année. Il y a le mois de janvier, le mois de février autres. Si vous allez faire vos recherches, regardez les mois de l'année. Vous verrez, les quatre premiers mois de l'année renvoient à des divinités, à des divinités romaines. Renvoie à des dieux païens. Je n'ai pas le temps pour vous donner tout cela, mais faites cette effort. allez vous-même regarder, vous verrez les quatre premiers mois de l'année sont dédiés à des divinités romaines. Et ce sont des divinités, entre autres, qu'on appelle les bons dieux, parce qu'ils apportaient une grâce spéciale, soi-disant, aux hommes. Si je vous donne, par exemple, euh, par exemple, le mois de janvier, je vais vous donner les quatre mois, le mois de janvier, par exemple, le mois de janvier, euh, en latin, on dit ça Januarius. En latin, janvier signifie Januaris. Les romains ont donné le nom Januaris pour honorer leur dieu appelé Janus. C'est le dieu des portes. C'est lui qui ouvrait des portes pour les gens. Et janvier étant le premier mois, c'est le mois qui ouvre l'année. Donc lorsque toi tu dis janvier, tu es en train de dire hein, honneur au dieu Januaris. Ça, c'est l'homme qui a fixé. Janvier, honneur au Dieu Januaris. Si on prend le mois de février, le mois de février en latin, c'est « februarius », qui, est, qui signifie hein, euh, « des expiations ». Ça vient du verbe « februari », qui signifie « faire des expiations ». Les Romains ont donné le nom de février en l'honneur à leur déesse appelée Junon. La déesse Junon. Et lorsque l'on adorait la déesse Junon, L'histoire nous dit que on dédiait les morts à Junon, on dédiait les mains de mort, des esprits, des esprits des personnes qui sont mortes, on les dédiait à Junon. Donc on célébrait quelque part, quelque part la mort, on dédiait les esprits des hommes à cette déesse-là pendant le mois de février. Donc lorsque l'Ouest célébrait février, il savait que ce mois-ci, c'est le temps de pouvoir opérer des, des, des dédications ou de, de, de, de sacrifices. Lorsqu'un jour nous parlerons, nous parlerons du royaume des ténèbres, je vais vous donner euh, des dates, dans le royaume des ténèbres, des dates qui sont pour eux les dates les plus importantes. Ils font des sacrifices à ce moment-là. Et vous verrez, la plupart de ces dates-là, de mois là en question, c'est des mois où les catastrophes arrivent le plus souvent dans les vies et sur la terre. Parce que c'est les mois où les puissants de ténèbres opèrent. Et de fois, nous calculons certains de nos jeunes et de nos actions en fonction de ça. Nous anticipons cela parce que nous savons qu'eux eux célèbrent à ce moment-là. Parce qu'ils savent que dans ce temps-ci, on a dédié à ça. Je ne vous donnerai pas ça maintenant, mais ça viendra plus tard, lorsqu'on parlera euh, du royaume des ténèbres. Peut-être que pendant le temps de vendredi, parce que depuis ce vendredi-ci, nous avons commencé à parler euh, des tactiques d'attaque face à l'attaque, les type d'attaque que l'ennemi utilise pour nous atteindre. Peut-être pendant ce temps, on en parlera. Je, je m'arrête ici, par exemple, le mois de mars, appelé Martius. Le mois de mars, c'était dédié au dieu de la guerre Mars. Le dieu de la guerre Mars. Lorsqu'il parlait de Mars, il disait, Mars, c'est ton mois, c'est le mois de la guerre. Et même leurs actions... Ils ne pouvaient pas entreprendre un certain nombre d'actions si ce n'était pas référé à un mois donné. Ils ont calqué leur mois, ils ont sé séquencé ou mesuré le temps, les, les, les mois, les années en fonction de leur divinité. Et si vous prenez maintenant le calendrier de juifs, les juifs ont fait le contraire. Les juifs ont fixé les mois d'après le calendrier biblique. Les juifs utilisent un autre calendrier. Est-ce que vous, vous le savez Ils ont un autre calendrier qui n'a rien à voir avec nous. Ils ont d'autres mois. Le mois d'Adar, le mois de Nissan. Ils ont d'autres mois. Parce qu'ils savent que ces mois-là, c'est le mois qui était dédié par le Romain à leur divinité. Et nous, nous prenons le, le calendrier biblique. C'est que notre Dieu nous a dit. Dès lors, lorsque nous appelons le mois d'Adar, nous appelons la bénédiction de notre Dieu. Voyez nous vivons dans un territoire qui est déjà miné, mais c'est dans ce territoire-là où nous sommes nés. Et le Christ dit que ton règne vient, parce qu'il sait que dans le territoire où vous vivez, c'est un territoire qui est déjà miné, où le royaume des ténèbres a fixé les règles, mais malgré les règles qu'ils ont fixées, malgré le contrôle du chronos qu'ils ont, moi je suis Dieu, c'est moi qui ai créé le jour. Dieu n'a pas créé, il n'a pas créé le mois de janvier. Il n'a pas créé le mois de février, il n'a pas créé le mois d'avril. Ça c'est l'homme qui est intervenu. Mais Dieu a créé le jour. Ça veut dire que j'ai créé, ce le... qui supporte tout ce que vous pouvez faire. Puisque c'est moi qui ai créé le jour, lorsque je dis à mon fils, à ma fille, tu vas régner pendant le mois de janvier, tu régneras pendant le mois de janvier. Même si c'est à une divinité quelconque, toi tu régneras parce que c'est moi qui le créé. C'est moi qui le créé. C'est moi qui l'ai créé. Le temps chronos. Nous trouvons cela dans l'acte des apôtres, par exemple. Le verset 6. Acte 1, 6, la Bible dit. Alors les apôtres réunis lui le Seigneur. Est-ce en ce temps chronos que tu rétabliras le royaume d'Israël Est-ce en ce temps chronos que tu rétabliras le royaume d'Israël Le troisième temps que nous trouvons dans la Bible, c'est le temps qu'on appelle Aion. Le temps Aion. Le temps Aion, c'est A I O N. Le temps Aion, A I O N. Aion, toujours d'après l'histoire, était une divinité grecque associée au temps, au cercle englobant l'univers, selon les croyances grecques et aux zodiacs. C'est le temps de cycle, comme les saisons, la respiration, le sommeil, etc. Il n'a pas de borne et peut également signifier la destinée, l'âge, la génération ou l'éternité. On retrouve notamment le terme Ion en géologie. Il désigne également une période indéfiniment longue, telle que les phases géologiques des formations de la Terre. Le temps aion ici, c'est le temps qui est représenté en termes de cercle. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'astrologie. Lorsqu'on parle, voilà, Capricorne, Zodiac, des choses comme ça, c'est inspiré d'une divinité ayonne. C'est pour ça un enfant de Dieu ne peut pas, anticipativement je le dis, faire de l'astrologie, aller consulter des voyants ou des tarots, parce que c'est adressé à des divinités, et spécialement à Aion. Si tu es dans ces histoires-là, il faut arrêter ça. Tu, tu amènes des démons de, de dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Arrête ça Arrête ça Et le temps est représenté en termes de cycle, en termes de, de, de, de cercle. Parce que le cercle est rond, il n'a ni début ni, ni fin. Représentez le cycle. Tout recommence, tout est cyclique. Tout recommence, tout est cyclique. Maintenant, puisqu'il y a trois types de temps. Le temps Kairos, le temps Chronos, le temps... Aïon, comment peux-tu comprendre à quel moment Dieu pourra agir dans ma vie À quel temps Dieu pourra intervenir à quel, à quel temps suis-je Nous avons chacun la responsabilité de premièrement de discerner le moment ou la saison de la conjonction du temps Kairos avec le chronos humain. Le temps Kairos est le temps de l'intuition. C'est le temps où Dieu fixe les choses. Il a prévu que voilà ce qui doit arriver. Il a prévu en son temps, Kairos, voilà ce qui va t'arriver. Mais ce qui va t'arriver, c'est dans la pensée de Dieu. Mais cela doit s'incarner à un moment précis de ta vie. Ça doit arriver peut-être en 2021, au mois de, de, de, de décembre 2021. Mais pour que tu puisses le savoir et agir en conséquence, cela demande de ta part et de ma part le discernement le discernement le discernement je vous donne, je vous le dis souvent c'est parce que c'est ça ma vie nous étions euh, à l'église à Bruxelles nous étions à l'église à Bruxelles mais malgré que, à un moment donné après euh, les événements dont l'église a connu après les événements dont l'église a connu bon, on attendait voilà qu'est-ce qui va se passer nous on était en prière depuis deux ans on était en prière, on attendait quest ce qui va se passer on était en prière Lorsqu'on a euh, euh, pris la décision de nommer le, le pasteur actuel, le pasteur euh, Didier Mouchébélé, voilà, nous on était là, je servais déjà le Seigneur à ce moment-là. Mais, euh, au détour de moi, je sentais que euh, euh, la saison a changé pour moi. Je sentais que la saison a changé pour moi. Vous avez vu, euh, ça c'est moi, j'ai une façon aussi de fonctionner avec Dieu. Quand Dieu me donne quelque chose qui est en moi, je teste ça. Je le teste. Je peux même de fois faire un peu, un, un peu le fil. Je fais semblant. Je, je, je, je, je, je, je zappe un peu ça. Mais ce qui est à toi, est à toi. Dieu va fixer une saison. Je fais traîner les choses pour être vraiment sûr que c'est ce que Dieu veut. Mais je sentais dedans de moi, il y avait quelque chose. Et j'étais voir des responsables pour dire, voilà, moi, je ne suis, suis pas un, un, un, un laïque. Je ne suis pas un civil, je suis un soldat, je suis un guerrier. Vous ne pouvez pas me laisser assis sur un banc. Non, moi je ne suis pas appelé à être assis sur un banc. Non, non, non, non, non, non. Depuis mon jeune âge, j'ai servi le Seigneur dans les rues, dans les métros, dans les bus, dans les stades et tout. J'ai toujours été actif à l'église. Vous vous mettez à l'église, assieds-toi. Non, je ne peux pas chauffer les bancs. Je ne peux pas chauffer les bancs. Je suis un guerrier, je dois être au front. Je sentais ça au-dedans de moi, Seigneur, non, non, non, non, non. il y a quelque chose. Mais je ne savais pas quoi, mais je sentais que la saison avait changé. Jusqu'à ce que Dieu nous a donné une précision, octobre et tout ça. Il a donné le kairos, il a mené le kairos dans un chronos. Il dit, octobre, je veux me glorifier. Et les choses ont commencé à se mettre en place. Jusqu'à ce qu'au temps marqué, les choses de l'invisible sont devenues visibles il y a toujours un temps Kairos. Quand Dieu te donne une promesse, il te donne le, la promesse dans le Kairos, dans le temps invisible, dans le temps invisible. C'est pour ça que tu pourrais dire, si la promesse t'a d'avenir, la parce qu'elle est dans le chronos, et dans le, chrono, dans, le, dans le Kairos, et dans le Kairos de Dieu, c'est son éternité. Il n'est pas défini par le temps des hommes. Il a son temps, il a sa saison. Maintenant, le temps que ça arrive, ça vient en vélo, ça vient en trottinette, mais jusqu'à ce qu'il y aura conjonction avec le chronos. Et bien souvent, le chronos tarde à se manifester, ou la promesse tarde à se manifester dans le chronos, parce que tu dois être prêt. C'est toi qui accélères les choses ou la retarde Dieu attend que tu sois prêt. Dieu attend que tu sois prête pour libérer la promesse dans le Kairos. Pour libérer. Et c'est écrit aussi dans le Kairos. Tu peux l'appeler dans le Chronos par le chant et la prière. Bousculer les éléments. Bousculer les éléments. Lorsque je conduisais un jour la prière du matin, je crois que je l'ai mis dans mon livre. Un jour, le Seigneur m'a dit il c'est comme s'il était fâché. Il m'a dit mais deux fois, je ne comprends pas mes enfants. Tu es dans des difficultés, dans des problèmes. Mais tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu subis la vie. Non Je ne t'ai pas appelé à subir la vie. Je t'ai appelé à aller agir. À chercher ma force. À vouloir changer les choses. À te battre. Pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Il fallait que Jésus descende. Il est entré dans la reine du diable. Il a été dans le séjour de mort. Il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu. battu. Cherche Dieu. Bouscule les choses. Cherche Dieu. La promesse tarde à venir. Attends-la. Mais dans cette attente, il n'est pas une passivité. Non. C'est une attente active. Tu fais les choses, tu bouscules les choses. Tu sers Dieu. Tu invoques Dieu. Tu le cherches. À quand cela arrivera-t-il? Même les apôtres lui ont demandé, quand établiras-tu le règne? Il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment. C'est mon Père qui a fixé dans son kairos Mais vous cherchez. Ne vous découragez pas. Cherchez. Alléluia. Si ça ne vient pas, de ne te courage pas. Fais quoi Cherche. En Igala, on dit Luca. Luca. En Néerlandais, qu'est-ce qu'on dit en Néerlandais Zouk. Zouk. Zouk. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une chanson dans ce sens-là. Zouk. Un zouk. Un zouk. Ce n'est pas le souk de l'autre côté. Hein? Parce qu'ils ont leur zouk. Nous, nous avons un souk céleste. Cherche. Amen. Cherche. Ne te décourage pas, cherche le temps Kairos. Nous avons la responsabilité de discerner le moment opportun, ou l'opportunité, le moment où opère la grâce de Dieu. Ça c'est notre responsabilité, de discerner le moment où opère la grâce de Dieu. Dans Luc chapitre 19, verset 44, il est dit ceci, « Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi » Et ne te laisse, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps Kairos, où tu as été visité. Matthieu 16, 3, il dit, « Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps Kairos. Discernez le moment opportun ou l'opportunité, le moment où opère la grâce divine. » Dans 2 Corinthiens 6, 2, il est dit Car il dit, au temps Kairos, favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps Kairos, favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit le temps Kairos, c'est le jour du salut. Quand il rencontre le chronos, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Et lorsque. Le kairos arrive au temps marqué, le temps chronos, c'est ce qu'on appelle la plénitude de l'accomplissement. La plénitude de l'accomplissement, autrement dit, un terme grec qu'on utilise, c'est le terme pléroma, la plénitude de l'accomplissement. Et ce terme pléroma est souvent utilisé lorsqu'on parle du Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 16, il est dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, pléroma, et grâce pour grâce. Ça veut dire que le meilleur moment que Dieu a choisi pour visiter l'humanité, c'est la venue du Seigneur Jésus. C'est la plénitude de la grâce de Dieu. C'est le pléroma de Dieu. La plénitude du temps de Dieu. Le temps Kairos qui rencontre les Krenos, qui domine sur le Aïron, qui donne le pléroma Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire. Il pourrait dire, je suis le même hier, yeah, aujourd'hui et éternellement. En moi, tous les temps sont regroupés. En moi, tous les temps sont rencontrés. Je peux t'amener à saisir le kairos. Je peux t'amener à dominer sur le chronos. Et je peux t'amener à être dessus de Ayon. C'est le pleurement de Dieu. Jésus est la plénitude de tout. C'est pour ça même, après Jésus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Après Jésus, ne cherchez plus un autre Messie. Après lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après Jésus. Le pléroma de Dieu. Jésus est le pléroma divin. Paul dit dans Galates 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, pléroma, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous la loi. Alléluia. Ephésiens 1, 10, Paul dit toujours. Pour le mettre à exécution, les temps seraient accomplis. Les romains, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La conjonction des cieux, la conjonction de la terre, c'est dans la personne de Christ, la plénitude, l'accomplissement du temps. L'accomplissement du temps. Et dans Galates 2 Corinthiens 1,20, de Corinthiens 1, 2, la Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire, l'amen pour sa gloire, l'amen pour sa gloire. Et quand tu es dans le temps de l'accomplissement, bien aimé, Satan et ses démons se soumettent à toi. La nature, les hommes, les circonstances se soumettent. C'est le temps où tu peux opérer dans des miracles. C'est le temps où tu peux opérer dans l'invisible. C'est le temps où tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Comme si elles étaient, elles viendront exister. Le romain de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Notre responsabilité, non seulement de discerner le moment, et surtout le moment opportun, mais aussi notre responsabilité est de rester attentif ou attentive, de ne pas être distrait, de veiller de prier pour discerner la saison. De veiller de prier pour discerner la saison. Marc 13, 33, il dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps Kairos viendra, quand le roi vous visitera, viendra. » Nous parlons de l'éternité. Notre roi, il est dans le maîtrise de Kairos, il maîtrise de Kronos et il maîtrise de Aion, il est le pré-roi. Notre roi est un roi éternel. Il est le roi éternel. Lequel le roi de la terre maîtrise de Kairos Lequel le roi de la terre maîtrise le Chronos? Lequel le roi de la terre maîtrise le Aïron Aucun roi ne maîtrise le temps. Nous sommes tous soumis au temps. Nous sommes tous sous l'influence du temps. Nous sommes tous tributaires et dépendants, du temps. et dépendants du temps. Le règne des hommes a un temps. Alexandre le Grand a régné pendant un temps. Cyrus a régné pendant un temps. Nabuchodonosor a régné pendant un temps. Tout roi de la terre a un temps. On a parlé de royaume grec, de royaume des Perses, de royaume des Mèdes, de royaume de Babylone, de royaume romain. On a parlé de ce royaume-là. Ils ont fait leur temps et ils sont partis. Mais le royaume de notre Dieu, c'est un royaume qui est éternel. Parce que le roi, c'est un roi qui est éternel. Il ne passera jamais. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire. « La terre et la terre, la, la, la terre, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. » Pourquoi Parce que celui lié à un roi qui est éternel. Un roi qui est éternel. Le, le roi des hommes est éternel. Dans l'Ésaïe 48, 48, Dieu dit de lui-même, « Je suis l'éternel. »« C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » ni mon honneur aux idoles Dieu dit de lui-même je suis l'éternel et combien de fois dans la Bible ne parlons, pas de, ne parlons pas de lui ou on ne parle pas de lui comme étant l'éternel l'éternel nous avons un roi, un roi éternel un roi éternel un roi éternel un roi éternel nous allons nous arrêter donnez-moi encore 5 minutes parce qu'on a adoré un peu plus longtemps, on devait laisser le Saint-Esprit couler. Je vais vous aborder avec vous, lorsqu'on parle de l'éternité, qu'est-ce que cela implique lorsqu'on parle d'un roi éternel? Qu'est-ce que l'éternité implique? Qu'est-ce que l'éternité implique? Je vais vous lire un texte extraordinaire que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 1. Un texte extraordinaire que nous lisons dans Ézéchiel chapitre 1. Nous n'abandonnons pas à Timothée 1, 17, mais nous allons faire une impulsion dans Ézéchiel chapitre 1, un texte extraordinaire. Comme toute la Bible, par ailleurs, il est dit, de verset 1 à 28, il est long, mais je vais vous le lire, c'est la parole de Dieu, 1 ah, à 28, il est dit. « La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les exilés, près du Kéma, le ciel s'ouvrit et j'ai eu des visions divines, le cinquième jour du mois. » C'était la cinquième année de l'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur parvint à Zéchia, fils de Bouzi, le prêtre au pays de Caldéan, près du Kébar. C'est là que la mort du Seigneur fut sur lui. Je regardais y vint du nord un souffle de tempête, une grosse tuée, une gerbe de feu qui répandait une clarté tout autour. Il y avait comme un éclat intincelant, sortant du milieu d'œil du milieu du feu. Au milieu quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants dont l'aspect semblait humain. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds étaient comme les sabots d'un tourbillon, d'un tourillon. Ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient pas quand ils se déplaçaient. Chacun allait droit devant lui. Leur face ressemblait à celle d'un homme. Tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre une face de taureau à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. Leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre, et deux qui lui couvraient le corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient où allait le souffle Ils ne tournaient pas quand ils se déplaçaient. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des braises. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants. Le feu répandait une clarté et lui faisait sortir des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants. Il y avait une roue. Notez bien ça. Il y avait une roue à terre. Soulignez roue. À côté des êtres vivants, devant leurs quatre faces, l'aspect de ces roues. Leur structure avait l'éclat de la chrysolite et toutes les quatre se ressemblaient. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles allaient sur chacun de leurs quatre côtés. Quand elles se déplaçaient, elles ne viraient pas qu'elles se déplaçaient. Leur jante d'une dimension formidable, leur jante à toutes les quatre était remplie Dieu tout autour. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues allait à côté d'eux. »« Quand les êtres vivants s'élevaient de terre, le roux s'élevait aussi. Au, au, au »« Ils allaient où allait le souffle ?»« Dans le sens du souffle. »« Et le roux s'élevait avec eux. »« Le souffle du vivant était dans les roues. Quand il se déplaçaient, Notez bien, le souffle du vivant était dans les roues. Quand il se déplaçaient, elle se déplaçait. »« Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. »« Quand il s'élevaient de terre, le roux s'élevait de terre avec eux. » « Car le souffle du vivant était dans les roues, au-dessus de la tête des êtres vivants. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une voûte céleste, qui avait déclaré du de la grâce de la glace et qui s'est déployait au-dessus de leur tête. Sous cette voûte, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. » « J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient, pareil au bruit des grandes eaux, où la voix du puissant, c'est un bruit tumultueux comme celui d'une troupe. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix venait du-dessus de la voûte qui se trouvait au-dessus de leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Tout au-dessus de la voûte qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect de la pilazounie et qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, ce qui ressemblait à l'aspect d'un être humain. Je vis encore comme un éclat intense là, qui avait l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui paraissait être des rangs jusqu'en haut, depuis ce qui paraissait être rangs jusqu'en bas. Je vis quelque chose qui avait l'aspect du feu, une clarté tout autour de lui. Tel est l'aspect de l'arc qui apparaît dans le nuage, un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui entourait, c'était l'aspect de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Quand je le vis, je tombais face contre terre et j'entendis quelqu'un qui parlait. » Le texte ici d'Ézéchiel, Ézéchiel reçoit la vision du trône de Dieu. La vision du trône de Dieu. Et il voit quatre êtres vivants qui avaient quatre faces. Une face d'aigle, une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme. Et ces quatre êtres vivants, ce sont des chérubins, des chérubins protecteurs de la gloire de Dieu. Dans la, la, euh, dans la classification angélique, il y a, nous verrons ça euh, dans les sujets du royaume, on verra ça ultérieurement dans les sujets du royaume, il y, a les, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les archanges et il y a les anges. Il y a les séraphins, les chérubins, archanges et les anges. Satan, c'était un chérubin, un chérubin protecteur de la gloire de Dieu, qui avait la mission notamment de l'aspect de la musique. Il était créé musique, la musique était en lui, c'était intégré en lui, quand on l'appelait fils de l'aurore, astre brillant. C'était un chérubin. Donc ici, nous voyons la même catégorie d'ordre, la même catégorie d'autorité qu'était Satan, les chérubins. Et on dit que ces chérubins-là étaient en nombre de quatre, et chacun d'eux avait une roue, avait une roue. Et sur les roues, il y avait des yeux, des yeux tout autour, sur les roues, il y avait des yeux. Et lorsque les roues se déplaçaient, les chérubins aussi se déplaçaient. Mais on dit que le roue, c'était le souffle du vivant qui faisait déplacer le roue. Le souffle du vivant qui faisait déplacer le roue. Et on dit que ce roue-là même, vers le verset 28, agissait sur le jour. Les déplacements-là agissaient sur le, le jour. Ça veut dire ceci. Nous avons parlé de ayon, le temps de cycle, le temps de cycle de cercle ou de roue. Ça veut dire que Ézéchiel reçoit la vision de Dieu avec les chérubins qui ont quatre roues, les roues symbolisant les cycles du temps. Ça veut dire que les chérubins qui sont en mouvement, ils agissent dans le cycle du temps. Et ce mouvement-là est impulsé par Dieu, le vivant qui impulse le souffle. Ça veut dire par là. Premièrement, lorsqu'on parle de l'éternité de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Pourquoi Parce que les chérubins portent deux roues. Le roue n'a ni début, n'a ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Tout est cyclique, tout tourne. Et c'est même la raison pour laquelle, c'est que Dieu veut accomplir sur la terre est cyclique. Si aujourd'hui ça rate, demain ça s'accomplira. Maintenant le problème c'est que toi et moi nous sommes limités dans le temps. Si Dieu devait accomplir quelque chose sur la terre, il vient te solliciter pour que tu agisses, pour que tu sois le canal par lequel cela doit se réaliser. Si toi tu refuses, ou tu te prennes, ou tu échoues, la roue est cyclique, ça va retourner, quelqu'un d'autre va entrer dedans. Voyez, Dieu contrôle le cycle des événements, il contrôle le cycle de temps. C'est pour ça même les hommes ayant saisi cela disaient qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout n'est que cyclique. Ça vient, ça repart, ça revient. Dieu est au contrôle de tout ça. Ni fin ni commencement. Il est au contrôle de tout. Mais lorsqu'il vient dans le temps, il vient dans le temps arrêté. On nous dit au commencement Dieu créa. Lorsque Dieu a commencé à créer au commencement, il a fixé un temps. Mais il a créé à partir de l'invisible. Il a créé à partir de son temps. Mais lorsqu'il amène une parole, il fait entrer la parole dans le chronos. Il fait entrer la parole dans le temps. Mais ici, il nous fait comprendre, même si ma parole est dans le temps, entre dans le chronos, mais c'est une parole qui est éternelle. Ni commencement, ni fin. Le roux ou le cercle, le cercle, ni commencement, ni fin. Et on dit que le roux tourbillonnait. Le roue tourbillonnait, ça vient du mouvement, c'est le cycle cyclique, les choses viennent, les choses repartent, les choses viennent, les choses repartent, les choses viennent, les choses repartent. C'est les événements de la vie aujourd'hui on a le corona, le corona, mais je suis sûr que dans quelques années, il y aura une autre maladie qui viendra, il y aura d'autres choses qui viendront, ne pas se laisser bouleverser par les événements, ça vient, ça part, notre Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tous les événements. Deuxièmement, la notion de l'éternité sur base de la vision d'Ézéchiel. La notion de l'éternité sur base de la vision de l'éternel. Au verset 21 d'Ézéchiel 1, de 17 à 21, on nous dit « Les roues avec les chérubins tourbillonnés, tourbillonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, tourbillonnés, tourbillonnés, tourbillonnés au souffle du vivant ». Cette notion entraîne dans l'éternité la notion de l'omniprésence, de l'omniprésence, ça tourne, ça tourne de façon continuelle, ça veut dire qu'à tout âge, à toute saison, Dieu est présent, Dieu n'a jamais quitté la terre, Dieu est présent, Dieu n'a jamais quitté les événements, Dieu est présent, cela revient à dire également, aucune vie n'arrive sur cette terre sans que Dieu en soit informé. Avant que tu ne naisses, c'est Dieu qui a donné l'autorisation que tu puisses naître. Même si les parents se sont mis ensemble, mais l'esprit, le souffle, c'est le souffle du Très-Haut. Dieu devait le libérer l'esprit. Et le jour où il a libéré l'esprit, il a donné une date. Les anges au ciel ont noté aujourd'hui on a libéré l'esprit. Il est venu sur la terre tel jour. Et on a fixé ce jour à 90 ans. Somme 91. Les jours, vos jours sont fixés à 90 ans. Le plus robuste. Au moins, toi, tu dois vivre au moins 90 ans. Je dois vivre au moins 90 ans. Dieu libère, il libère l'esprit, c'est aujourd'hui est entré dans la course sur la terre, tel es esprit, telle es date. Dieu libère les esprits. C'est pour ça, comme il a libéré son esprit, il veille sur cet esprit-là, il contrôle. C'est pour ça, la vie Où me cacherais-je devant ta face ?» Au ciel tu es, sur la terre tu es, sous la terre tu es. Parce qu'aucun esprit ne vient sur la terre sans que Dieu l'ait permis. Personne ne peut cacher, ne peut se cacher devant Dieu. Il est omniprésent, il connaît tout. Il connaît les païens, il connaît les chrétiens. Il surveille tout. C'est pour ça que quand nous venons à Christ, on nous dit tout ce que nous avions fait. Même au cours d'une prédication, tu entres dans une église une première fois. Le pasteur prêche, ou la personne qui prêche, on dévoile ta vie. Mais il me connaît tout. Il m'a vu tout. Il m'a entendu tout. C'est Dieu qui te connaît. Il connaît ton esprit. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Ça veut dire que le tourne, c'est toutes les saisons, tous les âges. Dieu est Dieu. Quand Alexandre régnait, Dieu était là, il voyait. Quand la est lié, Dieu était là, il voyait. Quand c'était les Romains, Dieu était là, il voyait. Quand c'était tel président, Dieu était là, il voyait. Même s'ils font des atrocités, Dieu est là, il voit. Il est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Aucune sphère ne se cache dans la présence de Dieu. Élisée recevait des révélations qui se passaient chez les Syriens. Qui, qui, qui est l'espion qui est au milieu de nous Oh les tomber. Laisse tomber. Ils ont un homme là, Élysée. Même ce qui s'est fait dans ta chambre. Ils sont Dieu le lui révèle. Parce qu'il est omniprésent. Il est partout. C'est pour ça même dans une église, le pasteur n'a pas besoin de faire le vigile ou la police. Vous avez un agent secret. Le FIA est avec vous de façon permanente. Avant il était au ciel, maintenant il est en vous, le Saint-Esprit. <rire> il se promet pas toi avec toi. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Le roi divin est omniprésent. L'autre aspect de l'éternité, l'autre aspect de l'éternité, si nous prenons Ézéchiel 1, 24 à 25, la Bible dit, 24 à 25, j'ai entendu le bruit de leurs ailes. « Quand il se déplaçait par le au bruit de grandes eaux, ou la voix du puissant, c'était un bruit tumultué, comme celui d'une troupe. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix venait au-dessus de la voûte, qui se trouvait au-dessus de leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. » Ici. On nous dit que c'est à la voix du Tout-Puissant qu'il y avait un mouvement. Lorsque Dieu parlait, il y avait un mouvement. Lorsque Dieu tenait, il y avait un mouvement. Ce qui traduit, lorsqu'on parle de l'éternité, ça traduit le, la puissance ou l'omnipotence de Dieu. Nous avons un roi éternel qui n'a ni commencement ni fin, un roi qui est omniprésent et un roi également qui est omnipotent. Rien que sa voix, sa voix fait bouger le roue du temps. Rien que savoir fait bouger les chérubins. Rien que savoir fait bouger, fait bouger les saisons. Fait bouger, bouger les temps. Voyez-vous, quand Dieu parle, Dieu change les choses. Ça veut dire, ma soeur, quand tu comprends ceci, quand Dieu dit une chose, quelle que soit la saison de la chose, c'est que Dieu dit, Dieu déclare que la saison de cela commence. Le Seigneur Jésus vient devant un figuier, il regarde le figuier, il vient demander au figuier de lui donner le figues. Mais on lui dit que ce n'était pas sa saison. Mais le Seigneur Jésus demande au figuier de donner le la, les figues. On m'ont dit que mais ce n'était pas sa saison. Mais comme le figuier n'a pas obéi, il a maudit. Jésus nous fait comprendre ceci. Puisque je suis omnipotent, je contrôle les saisons. Lorsque moi je décrète, on est en plein été, moi je dis maintenant c'est l'hiver c'est l'hiver qui doit s'accomplir. Si tu acceptes, tu acceptes. Si tu refuses, tu ne verras pas. Mais c'est que le Seigneur dit, change une saison. Change tout événement. Il est le maître du temps. Il est omnipotent. Il est omnipotent. C'est pour ça qu'il pouvait dire, dans Joël 1, 2, 25, je restituerai les années. Je restituerai les années. Je vais vous restituer les saisons. Les saisons. C'est pour ça vous entendez souvent dire euh, quand quelqu'un est béni, ne, ne, ne, ne, ne jalouse pas, tu rends si ta saison. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Il est omnipotent. Il crée des saisons pour toi. Il crée toutes choses pour toi. Il fixe des choses pour toi. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Le divin contrôle les mouvements. Il contrôle les projets. Il contrôle les, les agendas. On dit il contrôle le mouvement des chérubins. Voyez, si les chérubins qui sont puissants en force autour de lui, Dieu le contrôle, à combien plus forte raison, un chérubin qui a fait un coup d'état, qui est parti, à combien plus forte raison, Dieu ne le contrôle pas. Lorsque nous, Satan agit, nous pensons que Dieu ne le contrôle pas. Dieu le contrôle. Il le contrôle. Il lui a donné un temps d'action, une sphère d'influence. Il sait qu'il y a un temps qui a arrêté. C'est pour ça qu'on dit lorsqu'il est descendu, parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Il sait que le temps lui est compté. Le Père a dit Vas-y, agis. Comme il a permis pour Job, vas-y, agis. Ça veut dire aussi, quelle que soit la dimension dans laquelle tu peux te trouver, accablé par des puissants de ténèbres, les ténèbres t'environnent, il y a une date d'expiration. Il y a un jour, cela va s'arrêter. Mais à toi de discerner le Kairos. Il y a un jour que cela doit arrêter. Dieu a fixé un jour que cela doit arrêter. Et il dit son jour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Alléluia. L'aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement. Ce n'est pas une date arrêtée. C'est le jour de l'accomplissement. Tout ça déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui d'après nous. Aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui, c'est après-demain. C'est le jour de l'accomplissement. De l'accomplissement. Le roi est omnipotent. Le roi omnipotent. Et une autre chose, lorsque nous parlons de l'éternité du roi, dernière chose, dans le verset 18 d'Ézéchiel, la Bible dit, verset 18 d'Ézéchiel, et on va s'arrêter aujourd'hui là, il dit, leur chante d'une dimension formidable, leur chante à tous les quatre, était remplie Dieu tout autour, était remplie Dieu tout autour. Cela traduit dans l'éternité la notion d'omniscience, le roi divin est omniscient, non seulement le roi divin n'a ni commencement ni va, non seulement le roi divin est omni, omni, omniprésent, non seulement le roi divin est omnipotent, mais aussi ici on dit que le roi divin est omniscient, il est omniscient, il voit tout et connaît tout de l'éternité. Des siècles et des siècles. L'apôtre Paul a dit, ⁇ Au roi des siècles, au roi des haillons, au roi des temps, au roi des saisons, au roi des roues, Dieu est omniscient. Il sait tout. Dans Proverbe 15.3, la Bible nous dit, ⁇ Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. ⁇ Le Psaume 33.13 le dit. Le pro Proverbe 15.3 également confirme cela. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient, Dieu est omniscient. Ça veut dire que les yeux de Dieu sont fixés sur les âges et les temps. Les yeux de Dieu sont les sont fixés sur les saisons, Ils sont fixés sur les âges, Ils sont fixés sur les périodes. Dieu a le contrôle. Dieu a le contrôle. Dieu a la vision de tout. Il voit, il saisit le tout. Il saisit le tout. Il saisit le tout. Il saisit le tout. Dieu te donnera le temps de pouvoir accomplir les choses. Amen. Tu dis à mon âge, et je vais m'arrêter ici aujourd'hui, tu dis à mon âge, comment cela arrivera-t-il Dieu te donnera le temps de pouvoir le faire. Amen. Dieu te donnera le temps. Dieu te donnera le temps. Tu as l'impression d'être arrivé en retard, d'avoir eu des enfants trop tard. Oh là là, oh là là, certes, certes. Alléluia. Voyez, le, le, le meilleur, le meilleur de temps, le, le meilleur de temps, c'est le temps de l'accomplissement Tu peux avoir eu des enfants très tôt Mais des enfants Qui te font souffrir baver. Tu peux avoir eu le mariage très tôt Mais tu entres dans un mariage de combat Et c'est lui qui a attendu simplement Il a attendu au bon moment La bonne personne est venue La personne l'a épousée Où elle a épousé la personne Et dans un mariage heureux Tout le temps bébé, chou tout le temps, bébé chaud, Alléluia. Amen. Mais elle a attendu 10 ans. Mais lorsqu'elle est entrée, elle vit maintenant dans la restitution. Dans la restitution. Dans la restitution. Toi, tu as eu 20 ans de coups. Elle, elle a eu 10 ans de bonheur. Amen. Si tu mets ça sur la balance. Qui est gagnant? Alléluia. Amen. Attends. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il est le roi éternel. Ni commencement ni fin. Omnipotent, omniprésent, omniscient, le roi que nous servons. Maintenant, lequel de ce roi connaît tout ceci? Lequel de ce roi est omnipotent, est omniscient, est omniprésent? Lequel de ce roi? Même s'ils ont des satellites, ils ont des satellites espions par-ci, par-là. Mais il y a aussi des systèmes aussi qui bloquent les satellites aussi. Où les satellites les espions ne peuvent pas voir. Mais notre Dieu, il n'y a pas de radar qui peut empêcher ce Dieu de voir. <rire> là où il veut voir, il veut voir. C'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Alors, nous n'avons pas besoin d'envoyer des espions. Allez regarder ce qu'ils font là-bas et les écouter. Nous avons un Dieu qui est au ciel, qui est omniscient, qui voit tout. Il sait. Il sait. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Alléluia. Alors je vais, à, juste avant de clôturer, prier pour les personnes qui sont dans des situations dites de menaces. Des situations dites de menaces, toute forme de menace. Je ne connais pas spécialement toute forme de menace. Tu sens ta vie qui est menacée. Menacée par des circonstances ou autres. Ça peut être des circonstances humainement, physiquement euh, connues. Euh, une facture de huissier, une décision de justice, euh, attendu un procès, quel que soit le type de menace. Ça peut être aussi des menaces, tu sens une angoisse, tu ne sais pas dire d'où ça vient, tu sens une angoisse. Nous allons prier pour ces personnes, à distance nous allons prier, pour invoquer l'intervention divine, pour invoquer la paix de Dieu, invoquer la paix de Dieu. Nous allons prier pour ces personnes. C'est extrêmement important, bien aimé, de pouvoir le faire. Et si tu as besoin euh, d'une prière spéciale, si tu es dans la salle, tu as besoin d'une prière spéciale, tu peux t'avancer. Et nous allons prier pour toi. C'est ce qui est important. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Oui, Maura, Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi pendant que euh, maman est en train de nous conduire, maman Natacha, nous conduire dans la louange nous allons prier, c'est ce qui est important ne regardez pas euh, la montre cette, Alléluia, c'est ce qui est important nous allons rester ici quelques temps on va manger les bons plats que Maman Sandra a préparés pour nous, mais c'est l'important ici, c'est le, le spirituel Alléluia, oh Seigneur, merci Seigneur, merci, Seigneur, merci merci Seigneur, merci, merci je te remercie Seigneur je te remercie Seigneur je te remercie Seigneur yeah. Mais c'est de pouvoir bénir de vie, c'est de pouvoir assister les âmes du Seigneur, les fils et les filles de Dieu qui sont dans le besoin. Alléluia! Amen. Que le Seigneur soit infiniment béni, infiniment béni. Amen. Cela ne nous arrive pas tout le temps, mais que cela, quand ça arrive, c'est que c'était indispensable de pouvoir le faire, de Amen. prier pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Merci à vous. Nous sommes arrivés à notre temps de dîmes et de des offrandes. Ok, ça va revenir, ça va revenir. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes, nos dîmes et des offrandes, nos dîmes et des offrandes. Alléluia. Si vous avez besoin d'une enveloppe, les enveloppes se trouvent derrière. Si vous avez besoin d'une enveloppe. ainsi que de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as permis à Pierre de faire une pêche miraculeuse. C'est ce que je demande, Père éternel, de faire maintenant, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen, amen. amen. Voilà, bien aimé du Seigneur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 Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ainsi, placerez-vous mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Seigneur, merci pour ta bénédiction à tous égards. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, voilà, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à tout le monde, et on se retrouve pendant la semaine, le mercredi, dans le lieu secret, le vendredi, à l'école de la sagesse, ne ratez pas nos semaines, surtout le vendredi, rien, et le vendredi, nous avons commencé à voir comment l'ennemi nous attaque, nous avons vu le vendredi passer, comment résister face à l'attaque dite Chiméi et le vendredi prochain, nous verrons également un autre type d'attaque que l'ennemi utilise. Et nous vous donnerons les armes pour faire face à cela. Passez un très bon dimanche et une très bonne semaine. Dagalema! Dagalema!